Donc vous n'avez dit pas de pause, hein. ben, euh, je... on tient parole, il hein, n'y a pas de pause, même si on nous l'a un peu imposé malgré tout, hein, parce que euh, le dernier rendez-vous avec les membres du gouvernement c'était le 19 et puis on nous donne rendez-vous le 7, donc on a un peu l'impression que cette pause on nous l'impose, hein, mais bon, bah ben, nous on fera pas de pause, hein. on est toujours là. Alors il y en a qui en des pauses hein, quand même. Je pense que vous avez vu que notre ministre de tutelle, elle, elle n'a pas de problème, elle a pris sa pause. Hein. Alors chacun en pensera ce qu'il veut. C'est un peu douteux comme comportement, mais bon, après, elle ne se sent pas trop impliquée. Tant pis. Alors, euh, la négociation va reprendre le 7, euh, bon, avec ceux qui veulent discuter et obtenir quelques... Quelques miettes. Bon, nous, les miettes, on n'en veut pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les recoins de cette réforme. Hein. Euh, il suffit juste de constater que de passer, par exemple, hein, de 25 années, ou même de 6 mois pour nous, hein, ben bon, même si on prend le cas des, euh, du privé, hein, passer de 25 années à l'intégralité de la carrière, hein, c'est clair et net. Hein. Je crois que là, il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre que c'est un affaiblissement du niveau de retraite. Ça, c'est... Euh... Oh, on on l'a rabâché, ça, mais bon, euh, voilà, c'est important. Hein, pour, ceux, pour ceux qui auraient du mal à comprendre tous les détails, parce que personne n'y comprend rien, de toute façon. Hein, même ceux qui essaient de nous l'expliquer, qui sont en train de pondre cette réforme, euh, ils ont bien du mal à nous expliquer euh, réellement euh, ce qui va se passer, mais ça, c'est facile à comprendre pour tous. C'est une réalité. Et sans compter que bah, le, le, le futur, hein, chacun génère ses points pour sa retraite, donc euh, le, le côté solidaire de cette réforme, euh, on, a, on a un peu de mal à le percevoir. Donc euh, on veut nous mener en gros vers ça, vers plus d'individualisme. Hein, chacun crée ses droits et puis celui, malheureusement, bah, qui aura, euh, qu aura des débuts difficiles euh, ou une carrière un peu hachée, bah, euh, bah, il générera ce qu'il pourra. Alors d'autant plus, euh, si, si on fait un peu le parallèle... Euh, euh, parce qu'on oppose euh, le régime général à certains régimes spéciaux, notamment le nôtre, qui est si généreux. Alors je vais vous prendre un, un, un, un petit exemple, hein, un, un cas que je connais pas trop mal, le mien, Mais même si je suis pas là pour parler de moi, mais ça, ça, ça résume un peu euh, ça résume un peu le truc pour dire qu'est-ce que c'est euh, notre régime spécial. Voilà, moi j'ai eu 51 ans hier. Merci de me souhaiter mon anniversaire. Ah, c'est sympa. Alors, alors, pour, pour ceux euh, qui veulent déposer un petit cadeau, vous pouvez le mettre là à l'abri, on ne sait jamais <rire> s'il si y a l'inverse. <rire> voilà, donc moi euh, je suis rentré euh, comme apprenti, et puis euh, à l'époque le contrat c'était départ à 55 ans. Bon, soit euh, c'était pas mal, bon à cet âge là, euh, j'en étais pas à, à regarder mon départ en retraite. Et puis, petit à petit, on a vu que ben, tout ça, ça commençait à se grignoter un petit peu. Alors là, j'ai reçu euh, la boîte à communiquer un peu sur nos conditions de, de départ. Enfin, essentiellement pour nous dire qu'on n'était pas impacté et que tout allait bien. Hein Alors, il y en a beaucoup qui doivent se rappeler, euh, il y a quelques années, hein, on n'était pas concerné. Hein. Donc, le résultat du « on n'était pas concerné ah, », eh ben, c'est que moi, on me dit maintenant, ben, euh, l'âge de départ sans décote, c'est 62 ans. 26, je suis passé de 55 à 62 alors quand je dis je suis, euh, tous ceux de ma génération qui sont dans l'entreprise euh, sont dans le cas mais on est tous dans ce cas là maintenant hein. alors voilà je, je vois pas trop le fossé qu'il y a entre notre régime spécial maintenant du coup et le régime général hein. c'est pas, pas le fossé qu'on nous présente hein. alors il reste quelques conditions de départ euh, qui sont différentes mais euh, à mettre en parallèle avec les contraintes des métiers hein. Alors, il faut voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entre nous qui sont avec des horaires un petit peu particuliers. Hein Nos amis les conducteurs ici présents peuvent en témoigner aussi. Nous on est beaucoup à être en vite hein. vite. Voilà, donc, voilà. Bon, allez, je ferme la parenthèse sur, le, sur notre régime spécial, puisque, je le rappelle, contrairement à ce qui est martelé dans les médias, on n'est pas en grève uniquement pour notre régime spécial bien sûr qu'on veut préserver nos, nos conditions mais euh, on met aussi en avant l'intérêt général et notre grève en fait on a la possibilité de faire grève et on a la possibilité que ça ait un réel impact et c'est un outil qu'on utilise pour nous et qu'on met à la disposition de l'ensemble des salariés de ce pays pour qu'ils obtiennent des valeurs. Entre 20 et 50 000 euros par mois, tranquillou, pépère, vous voyez, ils se prennent des petites vacances à Marrakech, à droite, à gauche, et en fait, ils n'en ont rien à foutre de nous. Et de nous, de, de tous, hein, que ce soit les cheminots, que ce soit les gens de la RATP, que ce soit les gilets jaunes, les retraités, la réalité, c'est qu'on a face à nous un gouvernement qui dit clairement et qui annonce clairement qu'ils en ont rien à foutre du peuple. Eux, ce qui les intéresse, c'est de se gaver. Et la réalité, c'est que là, il y a eu les retraites, mais, mais demain, de, quand, au 1er avril, là, vous voyez, c'est la CAF, la réforme de la CAF. Là, il y a quand même des incidences, parce qu'il y a 600 000 personnes qui vont se retrouver sous le carreau. Vous voyez il y a des gens qui percevaient un peu de CAF, et ben le, le nouveau système de calcul fait que et ben il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Voilà. Et la réalité, elle est là. Ça devait être applicable au 1er janvier. Bon, bizarrement, euh, on leur dit que la CAF est pas prête et donc ce sera applicable au 1er avril. Mais la réalité, c'est ça. Donc ça fait un an qu'il y a de la grogne dans le pays en, en, en totalité. Alors il est vrai que nous, au chemin de fer, à la RATP, dans les transports, ça va faire un mois qu'on est dedans, on va dire. C'est sûr, c'est pas simple. Mais de toute façon, on ne peut pas gagner dans une société si on s'arrête que sur un mois à regarder euh, quelque part notre nombril. La réalité, c'est que ça fait un an que ça dure. Et donc, c'est clair qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que si on lâche aujourd'hui, demain, c'est la porte ouverte à tout. Demain, quelque part, on est tous coréens. Coréens du Nord, je précise. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Avec une pseudo-démocratie, on nous fait croire. On a on voté pour telle et telle personne, mais la réalité, c'est que non. Non, non, la réalité, c'est que ce sont les gens d'en haut qui ont l'oseille, c'est eux qui décident de votre avenir. Eh ben non. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut inverser la vapeur. Alors c'est vrai que euh, là, on a on a calmé le jeu. Hein. Moi, je vois les collègues des Gilets jaunes, mais quelque part, plus personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complet. Ben moi, non. Non. Moi je m'en fous pas, moi je m'en fous pas des gilets jaunes, je m'en fous pas de mes parents qui sont en retraite, je m'en fous pas des jeunes demain qui sont à l'école et qui vont travailler comme des bousins qui jusqu'à 70 ballets. Non ça c'est pas possible. Alors c'est vrai que ouais bah là euh, l'année 2020 bah, on va y aller piano piano parce qu'on aura un peu moins d'oseille dans le panier, mais on fera avec. On achètera un peu moins de courses on fera deux, trois trucs de moins, et puis c'est comme ça. Mais malheureusement, si on lâche maintenant, c est, c est, je vous le garantis, on lâche maintenant, c'est terminé, c'est le rouleau compresseur, et là ils vont y aller plein pot. Mais plein pot pour tout, hein, et ça va s'accélérer à bah, une vitesse. Vous imaginez même pas une seule seconde. Ah non, fait... Mais je vous garantis que ça va aller très très vite. Donc c'est clair qu'il faut tenir. Il faut tenir et c'est maintenant. C'est pas demain. Voilà, messieurs, ben, je vous fais le courage et je vous veulent. quand c'est ça Thank you. Je vais vous enseigner pour de temps. vous je de c'est un peu plus <laughs> de l'équipe. C'est un peu plus <laughs> de l'équipe. C'est Je me cache, je peux pas certaines personnes. Les gens sont toujours derrière nous, derrière les scènes, parce que cette grève, elle est, juste, elle est juste. Et donc, pas de grève pour la grève. Effectivement, il y a les journaliste de Lyon, trop il est parti, il fait une grève. c'est injuste. Effectivement, il y a une grève contre cette réforme dans tout cas. Je pense qu'on peut les applaudir encore. Bravo, Julien. Là, on nous parlera aussi euh, de la future journée de mer janvier à venir avec déjà en perspective de l'outil Écoutez, on est encore mobilisés aujourd'hui, 23e journée de mobilisation. On soutient l'action explique mobilisation qui marquera le 9 janvier à Sens et à Auxerre. Et comme le disait le camarade de la FSU, une assemblée générale interprofessionnelle demain à 14h maison des syndicats, où on pourra décider ensemble collectivement de comment, de quelle manière, à quelle méthode on poursuit la mobilisation. En tout cas, félicitations mes camarades pour cette mobilisation aujourd'hui. C'est y a dans plusieurs endroits de France, mais aussi dans les transports d'autres, de Il aussi des gens qui sont qui sont Nous avons des fonctionnaires qui et dans le on va venir au moins jusqu'au 9 juin janvier, jusqu'au 9 jusqu'au Let's yeah. go!